Je suis Nahid Rashad depuis Times Square à New York. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous euh, une, un apprentissage que j'ai fait durant ce, ce séjour exceptionnel. L'importance de la question zéro pour un entrepreneur. Chaque entrepreneur, avant d'entamer quoi que ce soit, il doit se poser cette question qui est capitale. C'est ce qui fera faire de son business une réussite ou alors un total échec. Et la question zéro, accrochez-vous bien, c'est celle-là. Qu'est-ce que j'ai envie d'achever Qu'est-ce que j'ai envie de construire Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser Et non pas en termes de chiffres, pas en termes de business plan. Pas du tout, c'est en termes de vision et de mission. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que l'énergie que vous allez déployer quand vous avez une vision claire et une mission claire n'est absolument pas la même que quand vous avez juste que des objectifs. C'est bien d'avoir des objectifs, mais quand on se lance dans un business, ça n'est pas suffisant. Alors la question zéro appliquez là, qu'est-ce que je veux achever, qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux réaliser Et c'est à partir de ce moment-là que vous faites un, un rétro-planning pour vous amener à, à l'action ou une multitude d'actions que vous devez faire aujourd'hui pour atteindre votre objectif. Voilà, je vous fais un petit tour live, regardez je suis à Times Square, c'est la vie, voilà, la, la ville où euh, qui ne s'endort jamais. Et c'est pas juste une métaphore, c'est tellement vrai. Quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, à Times Square c'est toujours comme ça. Alors c'était euh, Nahid Rashad depuis New York. A une prochaine vidéo, inshallah. wa et l'aïhut